Dans cette vidéo la colorimétrie des lèvres. Si votre lèvre est à tendance chaude ou à tendance les lèvres à tendance chaude, vous allez simplement... On va parler de neutralisation sur les lèvres claires, sur les peaux principalement claires. Vous allez devoir mmh. mélanger votre pigment de neutralisation avec votre... Alors la neutralisation des lèvres marronnées, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous allons pouvoir vous montrer un petit peu euh, nos différentes couleurs pour les lèvres. Il en existe quatre. Le Scarlet, la couleur principale de neutralisation. Le Raspberry Red qui est un rouge. Le Deep Rose qui est un rose foncé avec une pointe de doré. Et le Peach qui est vraiment un rose clair éclatant pour des lèvres ravivées. Alors, le Scarlet. Est principalement utilisé pour la neutralisation de couleurs. C'est un orange vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les sourcils pour neutraliser des lèvres à tendance froide ou des lèvres très marronnées des, des peaux foncées ou aussi bien pour les sourcils pour neutraliser tous les reflets grisonnant et bleuté que vous retrouvez dans les teints froids. Le Raspberry Red est un rouge magnifique pour vos lèvres. C'est vraiment pour toutes les clientes qui adorent que les lèvres soient bien peps et qui souhaitent vraiment réobtenir un peu plus de rouge dans leurs lèvres. Ensuite, vous avez le Diprose. c'est un chouchou de mes clientes le Diprose. Alors le deep, rose, le deep Rose est vraiment un rose très très foncé qui à la cicatrisation laisse vraiment euh, place à un joli rose légèrement violacé. Attention c'est un pigment froid qui a quelques petites particules dorées pour donner un petit peu euh, de brillance à ce pigment. C'est un pigment que vous pouvez également réchauffer en le mélangeant à des pigments plus chauds sans aucun problème. Et ensuite, le petit dernier, notre rose clair, Peps, est très tonique et à la fois tellement naturel. Voilà, ce rose clair va permettre de roser n'importe quelle couleur et d'obtenir des couleurs naturel. Voilà les filles, la présentation déjà de nos quatre pigments. Maintenant, passons aux différents mélanges possibles pour créer des mélanges uniques pour vos clientes. Voilà les filles, donc le premier exemple pour obtenir des couleurs magnifiques. Donc le Raspberry Red que vous connaissez déjà. Mélanger au peach, vous pouvez créer donc déjà de très, très beaux mélanges en mélangeant ces deux couleurs. Alors évidemment, vous allez vous allez avoir un rapport, un pourcentage de couleurs qui vont vous permettre de créer différentes nuances. On va commencer avec 80% de ras raspberry red pardon et une note de 20% de peach. Ce pourcentage est euh, pas justement dosé, hein, c'est juste pour vous donner une, une, plus ou moins une mesure en fait, de, de, du mélange que je vais créer. Alors si on met plus de raspberry que de peach, on obtient un rouge un peu plus doux en fait, avec une pointe de rose. C'est un rouge un peu moins agressif. Si on met 50-50, donc autant de Raspberry Red que de Peach, on obtient une très très belle couleur. Vraiment, pour moi, c'est la couleur corail. C'est très peps, très tonique. Et si on y ajoute, donc on a 80% de Peach et qu'on y ajoute une note de Raspberry Red, on va obtenir une couleur douce et naturelle avec une pointe de rouge. On va dire un corail un peu plus léger, tout simplement. Un corail naturel, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, on a déjà créé tout un nuancier de couleurs parfait pour vos clientes qui souhaitent avoir toujours cette petite touche de rouge, mais avec des couleurs plutôt naturelles. Ensuite, passons au mélange du deep rose et du peach. Deux roses totalement différents, mais qui se mélangent très bien, puisque nous avons un rose à tendance froide et un rose clair à tendance chaude. Nous allons pouvoir donc créer un nuancé de couleurs en mélangeant ces deux couleurs. Nous allons commencer par 80% de diprose. Donc nous obtiendrons toujours une couleur froide mais légèrement réchauffée par une pointe du pitch. Nous obtiendrons une couleur froide, un peu plus légère et un peu plus douce pour les lèvres de vos clientes. Si nous faisons 50-50, nous obtenons une couleur plus ou moins neutre. Un joli rose très, très doux et très naturel pour vos clientes. Parfait pour des lèvres d'intensité moyenne. Et sur des lèvres claires, on veut rajouter un tout petit peu de froid, donc de couleur froide et de fuchsia, de violacer de un petit peu la couleur. Nous mettrons une toute petite pointe de deep rose avec principalement la couleur peach pour obtenir un rose. C'est vraiment un effet, euh, un effet bois de rose. Et une couleur ultra, ultra naturelle. Voilà, donc euh, vous pouvez créer vraiment de magnifiques mélanges en mélangeant ces deux couleurs, les filles, pour toujours plus de créations uniques pour vos clients. Ensuite, passons à la neutralisation des couleurs. Donc, si vous voulez neutraliser une lèvre à tendance froide, vous pouvez créer différents mélanges en utilisant, par exemple, ces trois couleurs. Donc, on va commencer avec le scarlet, Qui est donc notre pigment de neutralisation. Le dipro, c'est le pitch que vous avez déjà vu précédemment. Si on mélange avec le même rapport, un tiers, un tiers, un tiers, ces trois couleurs, nous obtenons par la couleur parfaite pour neutraliser une lèvre froide. Voilà les filles, je vous ai donc fait nos beaux mélanges. Bien évidemment, il existe encore beaucoup d'autres mélanges à faire, mais vous avez une base pour la création de vos couleurs uniques pour vos clientes. Nos pigments sont magnifiques, vous l'avez bien vu, et ils peuvent créer d'autres nuances tout aussi magnifiques et parfaites.